Bonjour à tous, c'est le et On est musiciens tous les deux, guitaristes. On va vous présenter un format de vidéo dans lequel on se met au défi de faire des compos à la manière d'eux, dans le but de progresser et de faire évoluer notre jeu et notre capacité de mixage. On se retrouve bientôt pour une première vidéo. Bisous ouais. à tous